Aujourd'hui, donc samedi 9 octobre, nous sommes réunis place Félix Poula à Grenoble parce qu'il y a un rassemblement pour la reconnaissance de l'EM, l'encéphalomyélite myalgique. En fait, c'est une maladie chronique invalidante qui est reconnue par l'OMS depuis 1969 mais pas par la France et pas par plein d'autres pays aussi. On organise un rassemblement pour euh, qui est déjà la reconnaissance de la maladie et une meilleure prise en charge de la maladie. C'est une pathologie qui est largement euh, sous-financée. C'est-à-dire qu'il euh, y a une recherche qui est vraiment très faible en proportion de l'impact et du nombre de malades. Le L'EM se caractérise par euh, un épuisement massif, mais surtout son symptôme clé, c'est le malaise post-effort. C'est l'exacerbation des symptômes ou l'apparition de nouveaux quelques heures 24 à 72 heures après un effort. Dans les cas les plus légers, c'est après un effort sportif ou cognitif très intense. Et plus on descend dans la maladie, plus on déclenche un malaise post-effort après un effort minime. Prendre une douche, manger, mâcher, respirer. Il est très important que chacun soit sensibilisé à l'existence de l'encéphalomyélite myalgique car tout le monde peut être concerné. Dans la majorité des cas, elle est post virale N'importe qui peut développer cette maladie après un virus, parfois relativement bénin, comme une grippe. Alors, Millions Missing, c'est un mouvement international qui est né en 2016 à l'initiative de deux Américaines euh, qui ont créé ce qu'on appelle ME Action Network. Il y a un mouvement qui a démarré sur les réseaux sociaux, qui visait à rassembler des malades de M qui sont disséminés et pour la plupart confinés chez eux. Euh, donc ce mouvement a commencé avec une mobilisation internationale. Les chaussures vides qu'on dispose dans l'espace public symbolisent les malades qui ne peuvent plus quitter leur domicile ou leur lit. Trop faibles pour se déplacer, aliter, ils sont représentés par ces chaussures. Ce sont les gens qui manquent, les millions missing, nous avons besoin de soutien dans notre combat pour la reconnaissance de l'EM, mais aussi et surtout pour une prise en charge adaptée et le financement de la recherche biomédicale. C'est une question de justice, c'est une question d'égalité. On veut faire reconnaître myalgique. on veut que les malades aient des prises en charge disent de ce nom, on veut arrêter la psychiatrisation abusive, on veut qu'on arrête de prescrire aux malades des réadaptations à l'effort qui les aggravent très sérieusement. On veut des traitements, on veut de la recherche médicale. En France, l'État français a, dans sa classification officielle des maladies, distingué d'un côté encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue post virale et de l'autre côté syndrome de fatigue chronique. Ça a une implication très forte parce qu'aujourd'hui, en France, le syndrome de fatigue chronique est considéré comme un trouble somatoforme c'est-à-dire d'origine psychologique, sans aucun fondement physiologique, et on dit qu'il faut le traiter avec de la réadaptation à l'effort, des thérapies comportementales cognitives, et puis surtout qu'il ne faut pas faire d'exploration chez les malades, puisque ça entretiendrait euh, leur fantasme d'être malade, en quelque sorte. Et donc, on nous dit, vous avez lancé faire le donc c'est le SFC, et donc c'est un trouble somatoforme, et donc c'est psychologique, il faut vous faire soigner du côté psychologique. Et avec des prises en charge qui sont gravissimes, encore une fois, la réadaptation à l'effort, ça aggrave les malades de M à 90%. Donc c'est une maladie invisible et comme c'est une maladie qui touche des femmes beaucoup, euh, en plus on a le problème de la, la ségrégation de genre, la discrimination de genre. Les femmes, on sait que médicalement, elles sont moins bien prises en charge que les hommes. Les malades de M, effectivement, souffrent aussi de cette discrimination-là. Cette journée de mobilisation autour de l'encéphalomyélite myalgique est importante pour nous à différents titres. Elle permet aux malades que nous sommes de nous mobiliser entourés de nos proches, de sympathisants, de militants, qui ne sont pas directement touchés par la maladie et sont pourtant là à nos côtés. C'est d'un grand réconfort pour nous, car l'encéphalomyélite myalgique nous isole, nous confine dans nos maisons, voire dans nos chambres, et ce pour des années. Donc tout ce monde assemblé autour de nous pour soutenir notre cause, ça fait vraiment chaud au cœur. L'encéphalomyélite myalgique, c'est difficile à dire, c'est encore plus difficile à vivre. Seulement 25% des malades d'EM peuvent encore travailler à temps partiel. Évidemment, vous vous doutez bien que quand on ne travaille pas, qu'on a une maladie qui n'est pas reconnue, le pendant, c'est la pauvreté. Euh, c'est la pauvreté parce que pour le moment, la hache est toujours soumise au revenu du conjoint, que les tribunaux administratifs ne reconnaissent pas toujours l'invalidité. Et ça, c'est une réalité que vivent les trois quarts des malades atteints de haine. On a besoin de petites mains, on a besoin de bras, on a besoin de jambes, on a besoin de bouche, on a besoin de tête, on a besoin de vous. Parce que vous connaissez tous un malade de haine. Tous. Merci. Nous remercions du fond du cœur les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée, l'équipe grenobloise au top, les malades qui se sont déplacés et bien sûr notre formidable partenaire, la troupe Batuka Vie.